autour de ces questions, soit de personnes qui sont malades dans leur logement et qui ont du mal à en changer, ou de ces personnes qui sont à la rue et qui ne peuvent pas y accéder. On vous propose un premier temps d'échange avec Isabelle Rigaud, de la DRJSCS, de la Direction régionale de la jeunesse et sport et de la cohésion sociale, si vous voulez bien nous rejoindre sur, le, sur la scène. Je vais également appeler Damien Nantes, qui est coordinateur auprès de Médecins du monde, qui va pouvoir échanger avec nous. Jean-Pierre Pugins, qui est euh, directeur général des Roues Habitat. Anne Kummer, qui est médecin psychiatre au CHU de Montpellier sur euh, des questions de santé psychique. Et puis, euh, Antonio Da Silva, qui est le médecin des liens de soins santé de l'association Adage Maison du logement Regain à Montpellier. Euh, je vous laisse vous mettre par là-bas. Pendant que nos amis s'installent, euh, je vous propose une manière de travailler ce matin peut-être un peu plus participative que les années précédentes. Euh, nous avons souhaité euh, non seulement être dans l'interpellation et la sensibilisation, mais aussi être en capacité de faire des propositions, puisque notre implantation régionale nous permet d'être en lien avec bon nombre d'entre vous au fil de l'année. Et pour ce faire, euh, nous allons vous faire passer dans les, dans les allées un petit formulaire, un recto verso, qui reprend euh, des axes de propositions sur lesquels la Fondation a travaillé dans son rapport cette année, que nous reprendrons en fin de séance ce matin pour euh, déjà tracer avec vous quelques pistes sur des principes d'intervention. Et nous vous invitons euh, assez largement, tout au fil de la matinée sur les deux temps d'échange, à compléter de vos idées, de vos suggestions, de vos propositions concrètes, euh, le petit tableau et à nous faire suivre évidemment ensuite d'autres types d'imagination, de propositions, de, de, proposition, de projets, pour qu'on puisse revenir vers vous dans un second temps et travailler peut-être de façon aussi assez concrète sur ce qui peut se passer sur le territoire local. Voilà. Nos amis nous ont rejoints. Merci. Il y aura une urne qui sera à la sortie quand vous irez chercher tout à l'heure les éléments du rapport annuel. Vous pourrez déposer vos suggestions dans l'urne. Faites circuler. J'espère que vous avez tous des stylos. Au pire, on doit en avoir quelques-uns à votre disposition. Voilà, on prône la participation des habitants, on la met en œuvre dès ce matin. C'est la nouvelle ligne de la Fondation Abbé Pierre en 2016. C'est un scoop, hein, je vous le dis. Alors, revenons à des choses peut-être plus complexes à, à travailler. Les, les deux films que nous avons vus en, en introduction euh, posent bien le contexte de la précarité par rapport au logement. Euh, et des questions de que santé que ça peut poser. On a repris la définition de la santé qui nous est proposée par l'OMS, qui va nous servir de, de fil rouge sur cette première séquence de travail pendant une heure. Euh, fil rouge qui peut peut-être nous permettre de regarder comment, à un moment donné, quand on est dans une situation complexe, euh, on peut repérer le mal-être ou le bien-être dans lequel on est et on peut solliciter du soin ou prendre en compte son corps et son âme pour essayer d'avancer vers des choses qui soient plus réparatrices. Euh, on a sur euh, Montpellier un exemple de structure type celle qu'on a vue dans le reportage avec Amide à, à Paris. Euh, Antonio da Cibla vous êtes médecin au lit de soins santé à Regain. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, de votre point de vue de médecin par exemple ce que vous repérez dans cette spirale de l'exclusion et en quoi les lits Alte Soins Santé, 13 je crois, euh, sur Montpellier, sont une réponse et peut-être quelles sont les limites, voire les propositions d'amélioration qu'on pourrait, qu pourrait envisager À vous. Ah, ça marche, oui. D'abord, rapidement, je ne sais pas si tout le monde connaît les lits Alte Soins Santé. Euh, la définition euh, des lits Alte de Soins sensés, donc ce sont des lits qui offrent une prise en charge adaptée, médicale, psychologique et sociale des personnes en situation de précarité, sans hébergement, quelle que soit la, leur situation administrative, et euh, dont l'état de santé nécessite des soins et du repos, mais qui ne justifie pas une hospitalisation et la durée prévisionnelle de, ne doit pas excéder de deux mois. Voilà, ça, c'est notre cahier des charges. Euh, très rapidement, les, les, les liés de soins santé en fait, font suite à un premier dispositif qui était les liés Emanueli au niveau national et qui assurait donc des soins, un peu comme on a vu, des soins, plutôt des, des soins infirmiers, avec un mi-temps infirmier, un mi-temps travailleur social et des vacations médicales sur Montpellier. D'ailleurs, c'était Cathy et Pascal qui est là, Pascal André, qui étaient au lit Emmanuelier au départ. En 2004, il y a eu un statut juridique et financier qui a été donné au lit Alte-Soins Santé au niveau national avec un objectif d'ouvrir 100 lits par an. Voilà, donc on, euh, à, à Montpellier, euh, les lits se sont ouverts en 2008 et euh, en 2014, il existait en France 1121 lits, donc euh, les lits altes soins Santé, dont 51 dans le Languedoc-Roussillon. Euh, ils, ils sont 13 à Montpellier, 8 à Béziers, 8 à 7, 3 à Bagnuls-sur-Mer et 14 à Alès, dans le Gard. Voilà, donc Les personnes qu'on accueille, euh, bah déjà l'année dernière, on a accueilli 90 personnes dans l'année. 90 personnes euh, avec un remplissage donc, de nos lits, de, on a 13 lits de, de plus de 100%. C'est-à-dire qu'on a, on a 15 lits, mais 13 lits qui sont financés, donc on est tout le temps plein. En gros, euh, la majorité sont des hommes. 74% des gens accueillis étaient des hommes. Donc 26% étaient des femmes. La tranche d'âge majoritaire, c'est les, les 36-55 ans à 45%. Puis les, euh, les 26-35 ans à 27%. Mais la tendance montre une, une augmentation euh, de la tranche d'âge supérieure à 66 ans, qui, euh, qui n'était quasiment pas présente il y a quelques années, et qui là euh, augmente. Donc le témoignage, témoignage d'amide est vraiment quelque chose d'important et qu'on retrouve nous dans le Languedoc-Roussillon et ainsi que, que euh, le, la présence des femmes, qui, euh, qui est passée de 13% à 26%, donc qui a doublé en deux ans, euh, au lit à Alte-Soins Santé. Voilà. Euh, les gens reçoit, euh, la moitié des gens qu'on reçoit n'avaient pas de ressources, de ressources euh, l'année dernière. Hein, de, C'est de, du rapport d'activité de l'année dernière. La moitié des gens accueillis étaient, sont sans ressources à l'entrée, et soit parce qu'elles n'ont pas, euh, pas fait valoir leurs droits, pour beaucoup, soit parce qu'ils sont en situation administrative complexe. Euh, et, euh, et au niveau de la couverture sociale, c'est pareil. À l'arrivée, il y a 55% qui n'ont pas d'accès aux soins. Euh, et à la sortie, 82%. Donc on fait un gros travail social. On arrive à, à, à permettre à, à 30, plus de 30% des gens de retrouver une couverture sociale leur permettant de, de se faire soigner correctement. Les 18% qui restent, c'est les gens qui n'ont soit pas de mutuelle, soit qui n'ont rien, qui n'ont pas trois mois sur le territoire, donc qui n'ont pas droit à l'AME. Voilà, qui nous adresse ces patients. Maintenant, on a une, un équilibre quasiment parfait entre l'hôpital entre ou en tout cas entre les, les, les, systèmes, les, les services sanitaires plutôt et les services sociaux euh, d'urgence. Les services sanitaires, on est à 50%, donc ils nous sont adressés par les services sanitaires, 43% directement de l'hôpital et puis 8 des cliniques, des SSR ou des médecins de ville. Au niveau social, 49 viennent des services sociaux d'urgence qui sont soutenus très souvent par des infirmiers ou des médecins, notamment les infirmières de santé globale qui sont probablement dans la salle ou des associations de type Xapa ou Carude. Et puis également l'UMIP, les infirmières de l'UMIP, dont Anne Kummer représente la structure. On note qu'il y a une, une, une, une augmentation des demandes d'origine sanitaire parce qu'en 2012, les gens qui venaient de services sanitaires étaient de 40%. Donc maintenant, on est à 50%. Ça augmente largement, probablement avec tout le travail de partenariat et de convention qu'on a établi avec les systèmes de santé, notamment avec l'hôpital. Les pathologies rencontrées les plus fréquentes, les indications aiguës les plus, les plus fréquemment rencontrées sont de, de type orthopédique, traumatique mais également des plaies et avec beaucoup de problèmes d'abcès, comme on l'a vu aussi dans le petit film, d'altération de l'état général, des diabètes décompensés ou compliqués, des problèmes hépatogastriques, infectieux, mais aussi pulmonaires, cardiaques. Voilà un petit peu ce qu'on rencontre dans les, dans les premières indications aiguës. Le gros souci, c'est que ces gens ne viennent pas avec un seul problème de santé, c'est que très vite, on, on, on, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes somatiques associés. Euh, avec des complications quelquefois ou souvent même liées à l'alcoolisme chronique mais pas seulement. Des problèmes beaucoup et de plus en plus neuropsychiatriques sont, sont présents ou des cancers ou des problèmes d'handicap qui se rajoutent donc à ce problème de, de santé aiguë euh, qui, qui était la, la, la motivation principale d'admission. Il y a également beaucoup de patients qui ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques associés en dehors de tout ce qui est anxio-dépressif ou état dépressif ou psychotique, il y a de plus en plus de troubles neuropsychiatriques avec des patients âgés, qui, ou moins d'ailleurs, qui ont des troubles cognitifs, qui deviennent de plus en plus dépendants, avec des démences qui s'installent aussi. Tout ça, c'est des choses relativement nouvelles pour une population qui change. Également, donc euh, enfin, euh, les personnes qu'on accueille, 60% des personnes accueillies ont des problèmes d'addiction. 39% sont dépendants à l'alcool ou, ou, et ou aux autres toxiques et 26% sont des patients qui sont substitués. Certains sont substitués et sont consommateurs ou dépendants de toxiques et d'alcool également. On remarque également la présence très importante de pathologies au long cours, Pathologie chronique, alors ça, c'est vraiment un problème parce qu'on n'est plus dans nos cahier des charges. Nous, on doit normalement soigner des patients qui ont des pathologies aiguës avec une durée de séjour inférieure à deux mois. Malheureusement, quand on reçoit quelqu'un qui doit faire une chimiothérapie ou qui a un problème de cancer, même sans ce type de soins, c'est très difficile. Des patients qui ont des complications de cirrhose ou de cardiopathie ou de bronchite chronique, tous ces patients là, on ne devrait pas les prendre. Si, si c'est la, la, la, la pathologie principale d'admission. Nous, on a eu des patients chez qui on a diagnostiqué des cancers l'année dernière, des patients qui étaient en mobilité réduite avec des handicaps. Alors un séjour de deux mois, c'est assez compliqué à résoudre non seulement les problèmes médicaux et puis après, il y a tous les problèmes sociaux derrière qui, qui sont très, très complexes très souvent. Euh, voilà, je vais finir. Les, je vais, je vais, les freins, peut-être, euh, par rapport à l'éventail des problématiques que vous touchez, ouais. on voit bien comment vous pouvez travailler sur le lieu, je pense qu'on y reviendra, ouais. mais par rapport aux personnes qui sont chez vous, vous revenez régulièrement sur cette durée de deux mois, euh, qu'est-ce qui se passe après cette, cette, cette durée de J'en viens. Alors d'abord, vous m'avez demandé un petit peu, euh, les liels de soins de santé, le gros atout pour moi, de, pour nous, de, pour l'équipe, c'est l'accueil inconditionnel des personnes, donc qu'elles qu aient une, quelle que soit leur situation administrative, quelle que soit leur, cou, leur couverture sociale, euh, quelle que soit avec ou sans sécu, avec ou sans addiction, avec ou sans animaux, euh, avec ou, ou sans problème de santé euh, mentale ou psychiatrique. Donc nous, nous avons un accueil inconditionnel, ce qui est vraiment pour, pour nous quelque chose de, de, de, de le plus important. Et ceci permet l'abri. On a vu les problèmes hein, des gens à la rue. Ça permet de mettre à l'abri rapidement, de sécuriser les, les patients, de les accompagner, de les soigner le, le mieux possible. Il y a un autre atout des LHSS, des lieux de soins santé, c'est le travail multidisciplinaire. On a la chance d'avoir Saïd, en travailleur social, et qui qui fait un super travail. Dans l'équipe, on a un travail médical et un travail psychologique, psychiatrique, avec Caroline Wenzel qui est présente dans la structure et qui nous épaule beaucoup, avec le docteur Anne Kummer aussi avec qui on travaille. Parce qu'en général, les gens qui se retrouvent sans, sans chez soi, c'est quand même pour la majorité des gens qui ont du mal à nouer des liens, soit parce qu'ils n'ont pas eu de lien dans leur enfance, soit parce que les liens ont été coupés, soit parce qu'ils ont fui des situations de violence ou de traumatisme, de quelle que soit la nature de ces violences, et que du coup, si à chaque fois on les déplace et on coupe le peu de liens qu'ils venaient de créer, qu'ils soient amicaux, sociaux ou soignants, c'est très très dommageable, encore plus que pour des gens qui vont bien. Donc c'est important qu'il n'y ait pas sans arrêt des, des changements. Euh, par ailleurs, pour les patients qui sont sans revenus du tout, que ce soit des jeunes euh, qui sont en rupture de, de famille, de banc, ou des gens qui sont déboutés du droit d'asile, euh, ou des femmes qui fuient un conjoint violent, qui se retrouvent sans rien transitoirement, euh, et, ben, je crois que c'est très important qu'on puisse quand même les accueillir rapidement, parce que sinon, on retrouve avec des personnes qui sont hébergées, je dirais un peu, par n'importe qui pour ne pas être dehors, et qui se retrouvent soumis à des situations de violence. Euh, sexuelle ou autres, voire d'esclavagisme. Enfin bon, il y a quand même pas mal de personnes qui viennent et qui finissent par, par raconter ça. Quoi. Hein voilà. Alors pour les patients qui souffrent d'une pathologie psychiatrique, euh, même quand ils ont un logement, euh, c'est parfois... Bon, il y a des patients, on a des patients qui sont propriétaires, qui ont la chance d'avoir éventuellement des parents riches qui leur achètent un logement. Mais quand vous êtes malade, si votre pathologie n'est pas stabilisée, c'est parfois très difficile d'habiter. Un logement tout à fait correct, malheureusement, n'est pas suffisant, hein, que ce soit une pathologie psychiatrique ou des addictions très évoluées. Donc je crois que c'est important en tant que citoyen ou, comment dire, Enfin, personne, oui, citoyen, euh, de ne pas hésiter, même si on a l'impression qu'on va stigmatiser les gens, de faire des signalements, voire de se plaindre auprès de la police pour dire, là, vraiment, cette personne ne va pas bien du tout, elle fait n'importe quoi, voire elle me fait peur, mais éventuellement elle ne vous fait pas peur du tout, mais vous sentez vraiment que ça ne va pas. Quoi. Et donc, de ne pas laisser les gens pendant des années, euh, sur, par exemple, entasser toutes leurs affaires dans le logement, ne pas sortir leurs poubelles, euh, passer la télé par la fenêtre, enfin des choses hurler toute la nuit sans rien dire parce que bon bah on a un peu on se sent un petit peu mal et pas très à l'aise avec la situation parce que finalement ça va s'aggraver au bout d'un moment il y a des gens excédés qui vont finir par dire c'est plus possible et les gens vont se retrouver expulsés alors que si on intervient euh, en amont on va pouvoir peut-être soigner la personne à temps et faire en sorte qu'elle puisse conserver son logement on voir si c'est trop dégradé, si on est trop dégradé qu'elle en a un autre. Bon, enfin, en tout cas, on va pouvoir l'accompagner au mieux, hein, sachant que vous avez donc des patients schizophrènes. Qui est la, la schizophrénie, c'est quand même une maladie, surtout si elle n'est pas soignée, qui peut être très invalidante, avec à la fois euh, éventuellement des, des idées délirantes, des hallucinations, une persécution, qui fait que peut-être vous allez crier parce que vous avez l'impression qu'il y a des gens qui vous parlent et qui vous veulent du mal. Euh, vous allez éventuellement avoir des troubles du comportement un peu inquiétants pour l'entourage, mais aussi souvent vous allez avoir vraiment une difficulté, euh, enfin des difficultés cognitives finalement à vous allez avoir beaucoup de mal à vous organiser, à faire ce qu'il faut, à vous occuper de votre intérieur, à ouvrir votre courrier, à payer vos factures à temps. Et donc si vous êtes tout seul, s'il n'y a pas de relais euh, familiaux ou si vous n'avez pas de mesures de protection, il bon, y en a qui se débrouillent très bien, mais il y en a d'autres qui vraiment vont tout laisser glisser et ils vont se retrouver dans des situations ingérables, sans revenus, sans sécu, euh, avec un appartement qui se dégrade et qui ne sont pas en état de retenir si personne ne les aide. Voilà. Mais il y a d'autres patients bon, qui ont des pathologies peut-être moins graves, mais qui, comme je disais tout à l'heure, vont accumuler des, des choses chez elles parce qu'ils sont ce qu'on appelle des trop obsédés compulsifs, des gens qui ne peuvent rien jeter. Bon, qui par ailleurs, quand vous allez le rencontrer, bah, ils vont peut-être s'exprimer comme vous et moi, ils vont être plutôt cohérents. Mais en ce qui concerne la gestion de leur intérieur, ils gardent tout. Alors certes, j'ai une patiente, elle gardait bon que des choses propres, hein, c'est-à-dire qu'elle avait un frigo. Dans le frigo, quand vous rentriez, c'était comme un frigo d'une maison de poupée. Vous voyez, il y avait que des boîtes vides parfaitement lavé, propre, absolument rien à manger dans le frigo. Dans sa poubelle, il y avait que des... elle mangeait que des yaourts, alors que des yaourts parfaitement propres, vides, mais pas jetés, donc il y avait un tas de 150 yaourts propres, enfin, d'emballages de yaourts, pardon, propres. Et tout était à l'avenant, quoi. cest absolument rien, absolument rien à manger, tout parfaitement rangé, des habits depuis dix ans entassés, elle, mais elle ne changeait jamais. C'est-à-dire qu'elle est venue, quand on l'a vue, à la demande du conseiller général, donc dans l'équipe mobile. Bon, maintenant, on la suit sur le secteur. Donc, elle avait un pantalon qui était vert au départ, donc là, qui était noir, qui tenait debout tout seul, le pantalon, hein, avec des trous partout. Et c'est une jeune femme, quand vous discutez avec elle, euh, il y a une question, une question à peu près normale, mais elle n'avait aucune conscience que quand même, sa présentation n'était pas hyper adaptée. Quoi. Le pull, c'est pareil, le pull n'était qu'un trou. Hein, mais il était impossible de lui faire enlever quoi. Lui enlevez, enfin, on était arrivé à lui faire enlever. Est-ce qu'elle prenne une douche parce qu'on a des douches à l'hôpital de jour Et après, elle fallait qu'elle remette ce pull. Si, vous lui, si elle ne remettait pas ce pull, mais c'était la crise de nerfs assurée quoi. Voilà. Donc ça nous a mis des, des, du temps pour finalement en désespoir de cause. On l'a hospitalisée parce que vraiment on n'y arrivait pas après plusieurs mois d'hôpital de jour. Donc elle a été hospitalisée de trois mois. On est elle a, eu un, elle a eu un mal fou à signer une demande d'allocation à des handicapés parce que finalement, comme elle, a, elle était tellement angoissée, elle était incapable de faire un choix, elle n'arrivait pas à payer ses factures, elle n'arrivait pas à ouvrir son courrier, elle n'arrivait à rien du tout. Mais signer la demande d'AH, c'était compliqué aussi. Accepter une protection, c'était insupportable. Donc ça nous a mis plus d'un an pour arriver à ce que ça bouge. Quoi. Et là, ça... Petit à petit, elle a eu enfin une nouvelle douche dans son appartement. Mais c'est vrai que là, les, comment dire, les, bon, elle habite dans un très bel immeuble dans le cœur de ville de Montpellier, il hein, faut bien le dire, au dernier étage, mais un très joli immeuble. Et les, tous les, enfin, dire, toutes les personnes de l'immeuble, qui sont plutôt des bourgeois chez mon chez bonjour étaient très attentives avec cette jeune femme, qui par ailleurs est tout à fait charmante. Et donc on signale régulièrement, mais non pas pour qu'elle soit expulsée, mais pour qu'au contraire, qu'on l'aide et qu'elle qu aille mieux. Quoi. Merci beaucoup. Alors on voit que c'est effectivement extrêmement compliqué d'accéder au logement. Peut-être avant de donner la parole à la salle pour une première série de questions et de réactions, est-ce que euh, Jean-Pierre Pugin, vous qui êtes bailleur, donc qui avez l'occasion d'examiner des candidatures pour l'accès au logement de personnes dans ces situations, ou qui découvrez dans votre parc des situations de ce type, juste sur cet aspect-là, on reviendra à l'adaptation peut-être un petit peu plus tard, mais juste sur cet aspect-là, comment un bailleur euh, peut-il repérer signaler, accompagner des situations telles que celles qui ont été décrites, ou accueillir des personnes avec les taillages suffisants Est-ce que les liens se font Comment vous pratiquez dans votre part Bonjour à tous. Héro euh, Habitat, pour présenter rapidement, c'est l'office départemental à l'HLM. On gère 13 500 logements et on construit 400 logements environ par an. Euh, Aujourd'hui, je, je suis un peu le, le bout de la chaîne, là. Euh, on nous demande d'être un peu maître maîtres Jacques, d'être à la fois des, euh, des gens qui comprennent la détresse, qui l'admettent, qui la, la décryptent et qui apportent une solution au chemin. Ce n'est pas facile. Je dirais qu'on est au croisement d'un de, de système, le système vu par le demandeur qui dit euh, « il veut ou il ne veut pas ». Et la réponse qui est du bailleur qui dit « on peut ou on ne peut pas ». Et donc il faut se situer dans ce système-là qui me paraît un système compliqué. Une des solutions là dedans, une des solutions, c'est de construire. Et ça a été évoqué okay par M. Soares. Non, mais c'est de construire. Oui, mais je ne dis pas ça pour euh, je, je dis ça pour informer ce qui est en train de se passer. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, il euh, y a une, un texte qui a été passé qui a, qui a voté euh, un, la création du Fonds national d'aide à la, la pierre, qui est le fonds qui va servir à construire les logements. Vous avez évoqué des problèmes de financement, PLAI plus PLS. Le PLS, c'est une utopie. Il faut laisser le PLS pour les résidences pour personnes âgées, les EHPAD, pour les étudiants. Puis il faut le rayer de la carte dans le logement social. Il faut le rayer de la carte. Euh, parce qu'il est impossible de faire rentrer quelqu'un qui a ces problèmes-là dans ce cadre de logement. Dans le cadre de ce Fonds national d'aide à la pierre, euh, la priorité est donnée au PLS. Pourquoi il, est au, au plus. Pourquoi il est donné au plus Parce qu'il ne coûte rien. Il n'y a aucune subvention qui vient dans le cadre du financement du plus. Donc on, on augmente le nombre de plus et on réduit le nombre de PLAI. Quand on réduit le nombre de PLAI, aujourd'hui, on vous dit 30% de PLAI et 70% de plus. C'est l'inverse qui est offert. C'est 70% de PLAI et 30% de plus. Seulement je vais, le budget je vais vous du... Demander logement. intervenir chez tous les bailleurs pour leur faire passer ce discours-là. Mais ce n'est pas le discours-là. Attendez, ça c'est le discours d'imposition. Vous présentez un dossier, vous présentez un dossier, on vous dit qu'il faut qu'il y ait 30% de PLAI et 70% de plus. Ce n'est pas la volonté des bailleurs sociaux. Je suis aussi président des directeurs généraux des OPH de languedoc roussillon Midi-Pyrénées. Je peux vous dire que la position est la même pour tout le monde. C'est une imposition, ce n'est pas une volonté. C'est l'inverse qu'il faut faire. Si on fait l'inverse, ben on va réduire le nombre de logements. Parce que comme le budget va être le même, le nombre de logements va être réduit. Parce que pour un PLAI, vous donnez 6 000 euros. Ou 7 000 euros, ça dépend des lieux, l'État. Euh, pour un plus, vous donnez, zéro, vous donnez zéro. Donc si vous augmentez euh, le nombre de... Euh, de plus, un budget constant. Si on a le budget... budget, on peut ah ouais, un alors, peu plus. Alors revenons au budget. Le Fonds national de la pierre, c'est 540 millions d'euros de votés. Il faut que vous sachiez... Que 70% de ce montant-là est ponctionné sur les, sur les bailleurs sociaux, au travers de la caisse garantie de logement social et au travers des diverses cotisations qu'on fait. C'est-à-dire que 70% est ponctionné là-dessus. Donc c'est aussi un point qu'il ne faut pas ignorer. Euh, on a parlé précédemment de PLAI euh, plus, hein, ce qu'on a dit, des très réduits, qui doit être financé par... Le, le SLS, excusez-moi, le supplément de loyer de solidarité que versent les locataires et qui ont des revenus supérieurs au loyer de plafond. Ce, ce montant-là est pompé et remis dans le Fonds national de la pire. Donc disparition des plus, des, des PLAI plus, c'est-à-dire ceux qu'il faudrait pour permettre à des gens de revenus modestes de faire ça. Donc aujourd'hui, je crois que une des problématiques de ce que l'on doit régler aujourd'hui, c'est de ne pas creuser le trou de demain. Donc, tant que ce problème-là de financement ne sera pas réglé, on aura un problème qui est un problème, tout simplement, de manque de produits adaptés. Aujourd'hui, on produit des logements qui ne sont pas adaptés à la demande. Je vous prends un autre exemple. Le... Il y a un commissionnement sur le livret A qui a été baissé de 0,10 points. 0,10 points, ce 0,10 points, on ne sait pas ce qui va devenir cet argent. Non, non, qu'on abaisse, qu'on bonifie les taux d'intérêt des emprunts qui nous sont donnés par la caisse des dépôts et, dépôt et consignations, et à ce moment-là, avec un engagement des bailleurs sociaux, de baisser les loyers d'autres qui permettront l'accès là-dessus. Donc ça, c'est de la technique. Je le dis chaque fois, certains qui sont dans la salle connaissent. Euh, le connaissent. Je dis parce que c'est à force de marteler qu'on fera entrer l'idée, c'est la force de marteler qu'on peut-être trouvera une solution. Mais euh, ça, c'est l'aspect euh, du demandeur. Je vais aller jusqu'à l'aspect du locataire en place. Je crois qu'il euh, ne faut pas créer des problèmes sur des problèmes. C'est-à-dire que quelqu'un en parlera tout à l'heure, certainement. Euh, il ne faut pas que le bâtiment crée des problèmes de santé aux locataires qui sont en place. Donc, il viendra quel... dans la deuxième table de Voilà. C'est pour ça que euh, notre action, c'est une double action. Une action qui est une action d'entretien, de, 6 millions d'euros par an, sur un service patrimoine, et une action de réhabilitation du parc qui est de 50 millions d'euros sur les 4 ans qui viennent. Pour évoquer ces, ces questions de précarité énergétique, je vous propose d'accueillir pour la deuxième table ronde Bernard Le Désert, qui est médecin de santé publique au IORS, Bertrand Lapostolet, qui euh, travaille sur ces questions à la Fondation Abbé-Pierre, et euh, M. Aniel, qui représente ici le pôle Habitat indigne de la Direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault. Merci. Alors, on a, euh, on a évoqué... C'est une table très mixte, hein, je me rends compte que... Bien, désolée. Euh... Alors, une petite note d'humour après cette situation plutôt euh, désespérée. Peut-être simplement vous dire que les collègues qui ont accompagné la situation de Zara Là aussi, je remercie vivement d'avoir accepté de témoigner pour cette séquence de travail. Les collègues sont présents dans la salle. Ils pourront vous donner des éléments complémentaires. La situation a largement évolué depuis le moment du tournage, puisque un dossier de réhabilitation est en cours, que les montages de demandes de financement ont eu lieu et qu'aujourd'hui, des travaux vont pouvoir démarrer avec les opérateurs urbanistes et compagnons bâtisseurs qui sont aujourd'hui en accompagnement de cette famille. Donc. Quelque part, la situation va pouvoir évoluer favorablement. Je tenais à vous le signaler, puisqu'on n'est plus du tout au même stade qu'au moment du tournage, il y a maintenant un peu plus d'un mois et demi. Ceci étant dit, je vous propose de nous décrire ces questionnements. Alors, sous le même mode que tout à l'heure, s'il vous plaît, peut-être nous dire, Bernard, le travail que vous avez mené avec la Fondation, notamment en 2011 jusqu'en 2013 et puis ensuite vous a permis de repérer euh, les points de, euh, de les facteurs euh, qui sont déclencheurs voire aggravants euh, sur des problèmes de santé quand on est dans un logement en précarité. Qu'est-ce que ça veut dire être en précarité énergétique? On en a vu une définition euh, qui date un peu, qui est la première qui avait été donnée par la loi Besson. Qu'en est il aujourd'hui? Quels sont euh, les impacts sur la santé de cette précarité? Vous avez euh, cinq minutes. Merci. <rire> On va essayer de tenir les délais, euh, merci Frédéric, euh, oui effectivement on a, on a eu la chance de pouvoir réaliser un, un travail sur la période soulignée, 2011-2013 à peu près, avec, euh, entre le creail GFOSAT et avec aussi euh, les agences de la solidarité départementale et le CCS de la ville de Montpellier et puis qu'on a aussi euh, dupliqué après euh, sur un autre territoire qui est le Douaisy et qui nous a permis d'apprendre pas mal de choses et tout ça avec le, le soutien de la Fondation Abbé Pierre. Alors, c'est vrai que la situation que, que vous voyez, elle, euh, qui a été présentée à travers le film, euh, résume un certain nombre de, de conséquences de la précarité énergétique sur, sur la santé. On a vu cette histoire d'accident. C'est vrai que la précarité énergétique, le fait d'avoir froid dans son logement, parce qu'on peut le définir quand même comme ça, hein, avoir froid parce que le logement est, est trop dégradé pour pouvoir être chauffé ou bien parce qu'on n'a pas les ressources pour pouvoir se chauffer correctement hein, et avoir une température euh, dite de confort. Euh, dans son logement. Confort, hein, c'est du, du 17-18 degrés. Hein, Ce n'est pas, pas forcément très chaud. Euh, donc, effectivement, il y a les accidents. Hein, les accidents de, de la vie courante. Ce n'est pas le mode de le plus fréquent, mais quand même, euh, une histoire d'intoxication au monoxyde de carbone comme celle qui est, qui est présentée ici, c'est quand même relativement fréquent chaque année en France. Hein, c'est. C'est plus de 1000 épisodes chaque hiver, c'est plus de 3000 et quelques personnes touchées généralement, c'est 35-40 morts chaque année en France par ce mécanisme-là. Alors Cette année, il y en a un petit peu moins, parce que l'hiver est plus clément, il fait moins froid. Et donc le dispositif de surveillance montre qu'il ben, y a moins d'accidents. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas parce que les logements sont, en meilleur, sont, sont de meilleure qualité. C'est surtout parce qu'il fait moins, moins froid cet hiver et que les gens ont moins recours à, à ces dispositifs de combustion, de chauffage, par des dispositifs de combustion sans évacuation des, des, des gaz. Hein, donc, du chauffage par du gaz, des chauffages par des poils, de, des, des poils ou, ou du chauffage central, mais mal, mal entretenu parce qu'on n'a pas les moyens. Moyen de, de le faire. Donc ça c'est un, un aspect, mais en fait il y en a beaucoup plus, beaucoup d'autres. Hein. Euh, L'aspect le, le plus important qu'on a pu montrer, nous, c'est quand même euh, ce qui se passe au niveau euh, de l'estime de soi, au niveau d'éléments de, de santé globale. On avait introduit dans, dans les enquêtes qu'on a réalisées une échelle de santé qui a permis de comparer la perception de la santé par les gens qui étaient en précarité énergétique, de la perception de leur santé par les gens qui n'étaient pas, qui étaient en situation de précarité, mais sans précarité énergétique. Et on s'aperçoit qu'il y a des différences très nettes entre ces types de populations. Dans une situation de précarité, rajouter de la précarité énergétique, charge la barque en quelque sorte hein, et vous vous retrouvez avec des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé physique, des problèmes d'anxiété, des problèmes de dépression, des problèmes d'estime de soi. Et dans ces conditions là, effectivement, on diminue nos défenses hein, immunitaires et on est plus sensible à toute une série de maladies. Les principales qui vont venir à, à l'esprit, c'est les pathologies infectieuses. Regardez ce, euh, le petit garçon avec ses otites à répétition. Hein, qui ont des conséquences euh, graves, parce que ça entraîne un déficit de, de l'audition, une surdité, la difficulté d'accéder au langage. Et vous imaginez tout ce que ça a comme, comme impact dans sa capacité à être scolarisé, hein, à, à suivre correctement euh, à l'école et à pouvoir, à terme, dans quelques années, s'insérer, trouver une place dans la société sans difficulté majeure. Il y a tous ces éléments-là qui jouent. Et puis aussi, effectivement, au-delà des pathologies... En fait, il y a tout un certain nombre d'éléments qui, qui jouent. Je vous ai dit que la population en précarité énergétique, telle qu'on l'a vu ici dans l'Hérault ou dans le Douaisy, elle se caractérisait par des éléments d'estime de, de soi faible, des, des éléments de, de, de dépression, d'anxiété. Tous ces, tous ces éléments-là font que finalement, on a peur de sortir de chez soi. Hein. On n'est pas en, en, en état de prendre correctement, euh, d'être efficace à son travail quand il y, en a, il y arrive le matin. On n'est pas en état d'être efficace à l'école et d'être capable d'avoir l'attention nécessaire pour suivre une journée euh, de cours. On n'est pas en état, quand on revient dans son logement le soir, de se reposer, comme chacun de nous le fait, parce qu'on a, on a accès à des logements qui sont de, de qualité. Hein, C'est important, hein, quand on rentre le soir, de rentrer dans un endroit où on est relativement bien. Ce que je voudrais, euh, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire M. Agnès. je pense qu'on euh, a, a plein de gens de bonne volonté, on a des, on a des, des choses qui fonctionnent bien. Alors on a, Par exemple, dans le Gard, vous avez parlé du Gard, ça marche bien dans le Gard-la-Commission, avec la DTARS. Euh, enfin, moi, moi, je trouve ça dommage quand même que quand il y a des choses qui marchent bien dans ce pays, on ne les duplique pas. Euh, je trouve ça dommage que la délégation des aides à la pierre qui a été faite, donc l'État a donné la délégation à un certain nombre de, de collectivités. Eh ben, Du coup, ça, ça permet d'éparpiller les choses au lieu de donner plus de force, plus de moyens et, et, et aussi plus de bonnes idées. Et je voudrais savoir comment on peut arriver sur la thématique santé et logements, à, à, à, vous êtes sur l'habitat indigne, donc la précarité énergétique, c'est pas de l'habitat indigne pour l'instant, pas encore, parce que dans l'habitat indigne, est-ce qu'il y a le logement décent Enfin bon, il y a aussi ce, cette guerre d'appellation. Moi, je pense que ça serait quand même bien qu'on arrive à avoir, pas simplement des, des, des réunions, effectivement, de gens de bonne volonté, mais aussi des dispositifs opérationnels de repérage, d'action et de traitement des situations, et où on est tout le monde autour de la table. Il y a des